Shalom, shalom, mes frères et sœurs, c'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Je suis très content de partager la parole de notre Seigneur avec vous. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Je vous dis tous shalom, shalom, shalom. Par le nom puissant de Jésus. Je vous invite tous à, à ce programme magnifique que nous sommes en train de voir ce soir. Nous sommes en train de partager la parole de notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorifié. Ah, mes et Alors, notre Dieu est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. C'est pourquoi je suis content de le célébrer par le nom puissant de Jésus. Alors je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom à toute la famille connectée. Je dis shalom à tous mes frères et sœurs. Je vous salue tous par le nom puissant de Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, quand vous vous connectez, aidez-nous à partager la vidéo. Shalom, Losambot 33 soit béni. Quand vous vous connectez, aidez-nous à partager la vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se connecter aussi, voir ce que notre Dieu avec nous. Alors ce soir nous allons continuer notre série sur euh, Mon Dieu libère mon âme. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de Mon Dieu libère mon âme. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier et nous sommes en train de demander une délivrance de notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu puisse délivrer nos âmes. Que le Seigneur puisse notre Dieu puisse délivrer nos âmes. Alors comme nous avons commencé hier et aujourd'hui nous allons continuer avec un autre Prière. Alors, ces prières, ces prières nous amènent dans des endroits vraiment euh, profonds de nos vies. Nous sommes, quand on parle de notre âme, nous parlons vraiment de la personne qui est à l'intérieur. Nous tous, nous avons une personne à l'intérieur de nous. Et cette personne qui est aussi à l'intérieur de nous. Il est, c'est, il souffre. C'est, les personnes qui aiment au lieu de nous, l'homme intérieur aussi, va dans des différents challenges. Tu peux pleurer et dire que, oh, tu es dans des challenges. Ouais, laisse-moi te dire que, oui, il y a aussi un homme à l'intérieur de toi qui a aussi des challenges. Alors, le challenge de l'homme à l'intérieur, de une partie de toi qui a l'intérieur, c'est l'âme. Alors, c est, c est, contrôle beaucoup de choses qui se passent aussi dans c'est avec ça, je veux qu'on puisse regarder notre écriture, c'est avec ça je veux qu'on puisse repasser notre écriture de hier, première écriture, pour que on puisse se lancer dans la prière de ce soir aussi. Alors notre écriture, qu'est-ce que notre écriture nous dit? On va lire ensemble. Le nous dit, tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom, le juste viendra m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien. Psaume 142-12. Mon Dieu, que ton nom soit béni, Yahweh. Que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que cette parole entre dans nos vies et puisse nous bénir et rendre la force à l'homme intérieur. Montre-nous ta gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors je dis encore une fois, shalom à toute la famille connectée. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur Mon Dieu libère mon âme. Alors... En parlant de ces sujets, cette écriture nous amène déjà dans ce que nous sommes en train de voir comme un sujet cette semaine, ce que nous sommes en train de faire comme prière cette semaine. Nous sommes en train de prier ensemble et demander à notre Dieu de libérer nos âmes. Alors, il y a une vie qui se passe dans ton âme. Et hier, euh, j'ai un peu dit, c'est là, j'ai un peu cité, pour du ceci que l'âme. Et là où tes sentiments sortent, tous les sentiments de ta vie sortent de ton âme. La réflexion de ta vie sort de ton âme et les décisions de ta vie sortent de ton âme. Alors s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme, tu vas te retrouver dans, dans une situation où tu n'arrives pas à répondre comme il faut à tout ce qui se passe dans ton âme. Je dis shalom à maman bibi, Lunga, maman bibi soit béni, que le Seigneur te bénisse, aidez-nous à partager la vidéo pour que nos frères et sœurs se connectent aussi avec nous et pour qu'ils sachent que nous avons déjà démarré le programme de ce soir. Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un que il y a quelque chose qui se passe dans ton âme. Tes réflexions, tes réflexions sont dans ton âme. Réfléchis à partir de ton âme, alors ça veut dire que si ton âme n'est pas en bonne santé, s'il y a quelque chose qui trouble ton âme, tu dois directement savoir que le même trouble qui trouble ton âme est facile à se trouver aussi dans, dans les autres, excusez-moi, côté de ta vie. Parce que si ton âme ne se sent pas bien, tu ne te se sens pas bien dans ton âme. Automatiquement, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Automatiquement. Alors, tu peux être dans l'esprit, délivré. Tu peux, ton, ton esprit, parce que le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre sauveur, il y a le miracle de Dieu qui s'est produit dans nos vies. Directement, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton seigneur et ton sauveur, il y a un grand miracle qui s'est produit dans ta vie. Maintenant, le miracle... Qui s'est produit dans ta vie, ces miracles-là demandent à ce que tu puisses amener cela dans ton âme et dans ton corps. Voilà pourquoi nous avons des situations où on te dit que ouais, euh, nous avons vu un frère malade et les gens n'arrivent pas à comprendre, que oh, mais lui il est chrétien, mais lui il parle à l'église chaque jour, lui il chante, il est prédicateur lui il chante dans la chorale comment ça se fait qu'une personne qui chante dans la chorale puisse tomber malade ce sont les questions que beaucoup de gens se demandent oui quand nous avons eu cette histoire qui a attaqué beaucoup de gens à euh, des coronavirus les gens se demandaient oh, comment ça se fait qu'un pasteur peut être tué par coronavirus comment est-ce qu'un pasteur meurt avec coronavirus oui tu es déjà quand tu acceptes jésus comme seigneur et sauveur de ta vie Gloire soit rendue à Dieu. Tu es guéri dans ton esprit. Le salut est entré dans ton esprit. Et avec ça, tu pars directement au ciel. Avec ça, tu pars au ciel. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu pars au ciel. Vous êtes assis sur mes frères et soeurs. Directement, tu pars au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, tu ne comprends pas ce que ton Dieu a pour toi, si maintenant, tu ne comprends pas ce que ton Dieu a pour toi. Ça devient difficile, mes frères et soeurs. Uh, shalom, uh, mon frère Kasmira. Sois béni, sois béni. Alors, si tu ne comprends pas que le salut que Dieu a amené dans ton esprit est un salut que Dieu veut que tu puisses envoyer dans ton âme, que tu puisses envoyer dans le reste de ton corps, tu vas être enfant de Dieu. Mais l'ennemi peut encore t'emprisonner. Voilà pourquoi notre culture, le culture que nous sommes en train de voir, ce soir, On nous dit quoi? Euh, psaume 142. On nous dit que, tire mon âme de sa prison. Parce qu'il y a de prison qui vient seulement pour déranger ton âme. Il y a de prison qui vient seulement pour ton âme. Et quand ton âme est en prison, alors le méchant maintenant commence à jouer avec tes sentiments. Le méchant commence à jouer avec ta réflexion. Oui, parce que quand tu réfléchis, quand tu réfléchis, tu réfléchis avec ton âme. Quand tu réfléchis, quand tu, entres, quand tu es sur ton lit là en train de réfléchir, tu le fais avec ton âme. Quand tu réfléchis, tu le fais, ta, ta réflexion est dans ton âme. Tes idées tournent dans ton âme, oui. L'Esprit va venir te visiter. L'Esprit va venir te dire, « Oh, laisse-moi te donner les bonnes idées. » L'Esprit va venir te dire, « Laisse-moi te donner les bonnes idées. » Mais l'Esprit qui te dit, « Laisse-moi te donner les bonnes idées. » Si toi, tu ne captes pas ce que ton propre esprit te dit, ce que Dieu te dit à ton esprit, tu vas te retrouver dans la révélation en esprit. Mais la révélation qui est dans ton esprit n'arrive pas dans ton âme. Et si la révélation n'arrive pas dans ton âme, elle ne peut pas entrer dans ta conscience. Elle peut pas. Parce que ton âme ne sait pas ce que ton Dieu te dit dans ton esprit. Quand Dieu te parle, parce que nous, nous savons que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il parle à ton esprit. Tout ce que Dieu vient te dire, il te parle à l'esprit. Il te donne la révélation spirituelle. Mais la, la révélation spirituelle, elle doit capter. Tu dois les capter dans ton âme. Tu dois le capter. Après l'avoir capté dans ton âme, tu le pousses dans le reste de ton corps. Alors, c'est avec ça que je veux dire à quelqu'un que ton âme est attaquée par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut plus jamais toucher ton esprit. Là, je de parler à quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que cela t'intéresse, je t'encourage, je te pousse ce soir à dire une prière où tu dis Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Je te désire dans ma vie. Viens dans ma vie et deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Seigneur. Je t'accepte comme un Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Tu fais cette prière. Avec moi ce soir, je te dis, sois béni, sois béni, sois béni. Le Christ entre dans ton esprit. Ton esprit appartient à Jésus. Le méchant ne peut plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, jamais, jamais, toucher ton esprit. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'âme. Nous sommes en train de parler de l'âme. Le psaume que je suis en train de vous montrer ce soir, c'est un psaume de David. C'est le psaume de David. David est en train de dire, « Tire mon âme de sa prison. » Oui, tu vas te demander comment est-ce que David pouvait encore prier et demander à Dieu de lui tirer de sa prison de l'âme. Parce que l'âme peut encore être emprisonnée. Si tu ne veilles pas sur ton âme, si tu ne fais pas avancer la puissance de Dieu dans ton âme, tes idées, donc quand on parle de l'âme, l'âme, je répète encore cette idée, que l'âme, c'est là où il y a tes idées c'est là où il y a tes sentiments et c'est là où il y a tes décisions. Alors, quand le méchant, le tenteur vient te tenter, il ne tente pas ton esprit. Il vient te tenter toi, l'âme, la partie de toi qui est l'âme. Il vient, c'est là où pour, il veut que l'âme puisse décider, tes sentiments puissent décider, ta réflexion puisse être décidée, à ce que tu puisses faire les histoires de la tentation et en faisant les histoires de la tentation, tu te retrouves par terre. Et avec ça, l'ennemi peut maintenant dire que, oh, je te prends, je prends ta vie, je peux emprisonner ta vie. Alors, c'est dans cette compréhension que quand maintenant tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de vies. Il y a beaucoup de vies vie qui ont été emprisonnées par le méchant. Il y a beaucoup de vies qui sont emprisonnées par le méchant, par cette technique. Hein, et il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que le méchant a emprisonné. Le méchant a emprisonné leur vie. Le méchant a emprisonné. Il les a emprisonnés, leur vie. Parce qu'on parle maintenant de la vie. Hein, quand on parle de l'âme. Parce que la vie... Et dans le son, le son, c'est l'âme. C'est là où maintenant nous parlons de la vie de l'homme. Et dans cette situation-là, dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, tu dois maintenant te regarder. Tu dois te regarder maintenant en commençant par cette idée qui demande comment est-ce que tu es en train de te sentir. Comment est-ce que tu es en train de te sentir? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? C'est très important de demander, de te demander cette question. Et comment tu te sens? Tu te pourquoi est-ce que je suis en train de me sentir comme ça? C'est vraiment très important. Le sentiment que nous avons de notre Dieu, c'est le sentiment de la joie. La joie, la joie sans fin. Voilà les sentiments que nous avons de notre Dieu. Maintenant, si tu n'as pas ces sentiments de Dieu, si tu n'as pas ces sentiments, si tu n'as pas ces sentiments de ton Dieu, si tu n'as pas ces sentiments de ton Dieu, qu'est-ce que tu es en train de sentir Si tu n'as pas ces sentiments de ton Dieu, qu'est-ce que tu es en train de sentir Ces choses sont vraiment très importantes. C'est très, très important parce que beaucoup de gens commencent à penser à leurs sentiments, quand tout, eux, maintenant, devenu compliqué. Quand maintenant, il y a de pleurs, quand maintenant, il y a des combats, c'est quand ils commencent à dire que, oh oui, je me sentais ainsi, je me sentais ceci, je me sentais cela il, il y a beaucoup de gens, maintenant, quand d'abord, quand euh, le sentiment devient compliqué dans la vie, ils, ils ne regardent pas ça beaucoup, ils ne pensent pas vraiment trop à ça. Mais maintenant, quand nous avons des gens qui se retrouvent, euh, qui se retrouve euh, mort, il y a des gens qui se retrouvent morts à cause des sentiments. Quand on parle de crise cardiaque, quand on parle de ces euh, que le que la pression est en train de monter, quand on parle de toutes ces choses là, nous sommes en train de parler d'une situation où euh, j'ai dit shalom à mon frère Jacques qui est Baba, soit béni soit béni mon frère par le nom puissant de Jésus. Alors quand nous parlons de ces situations là nous sommes en train de parler des situations où les sentiments de la vie, le sentiment de la vie n'ont pas été vraiment contrôlés. Euh, je dis shalom à, à Mama Aziza, soit béni Mama Aziza. Les sentiments de la vie n'ont pas été vraiment contrôlés. Voilà pourquoi ces genres de situations dérangent la vie de beaucoup de gens. Les sentiments de ta vie. Ça devient maintenant important de demander à quelqu'un comment est-ce que tu es en train de te sentir. Comment est-ce que tu es en train de te sentir? Quel est le sentiment qui est en train de gouverner ta vie? Comment est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça devient important. C'est très important de te demander toi-même. Comment est-ce que tu es en train de te sentir? Parce que deux fois, nous négligeons nos sentiments. Et sans savoir que c'est là où il y a les grands combats de ta vie. Parce que si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas bien, il y a beaucoup histoires que tu vas pas faire. Si tu ne te sens pas bien, parce que, oui, imagine-toi qu'on te demande d'aller faire un petit travail là, et, et puis tu te dis que, oh, il y a un lion dehors, si je sors, le lion va me manger. Donc, ça arrive où? C'est quelque chose qu'une personne est en train de sentir et la personne dit que non, non, je peux pas partir dehors travailler parce qu'il y a un lion qui est sur la route. Et là, tu vas dire à la personne que, oh quoi, tu es fou, pourquoi tu penses des choses comme ça? Mais le lion là toi, tu peux pas le voir peut-être. Mais pour la personne-là, c'est vrai, quoi? C'est produit par les sentiments, c'est produit par l'âme parce qu'il y a des combats dans l'âme. Il y a des combats dans l'âme. Il y a des situations. Ton esprit, là, je vais te parler à quelqu'un que tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es déjà enfant de Dieu. Mais maintenant, les combats qui attaquent ta vie, là, ça n'attaque pas ton esprit. Ce sont des histoires qui attaquent ton âme. Ce sont des histoires qui attaquent ton âme pour te stopper. Vous êtes dans sur mes frères et sœurs vous pourrez, parlons un peu du, du roi Saoul. Le roi Saoul, c'était un roi en Israël. Il était roi, il était enfant de Dieu, enfant d'Abraham. Il était roi en Israël. Il avait eu l'onction de son prophète. Sur sa tête, il y avait l'onction de son prophète. C'était un roi en Israël. Mais nous, avons, nous voyons un frère qui était roi en Israël. Il avait l'onction, mais il se retrouve... Dans la maison de de, de, de, de, de la sorcellerie. Quelqu'un qui était roi en Israël. Quelqu'un qui avait un grand prophète comme Samuel. Mais il se retrouve dans la maison de la sorcellerie. Comment est-ce que tu vas expliquer ça? C'est le combat qui était dans l'âme. Ce n'était pas son esprit. Mais c'était son âme. C'était son âme qui était enfermée. C'était son âme qui était dans la peur. C'était son âme qui ne pouvait pas voir la lumière. La lumière était dans son esprit. L'onction de Dieu était dans son esprit. Mais cette onction-là n'a pas trouvé la place dans l'âme. Je dis à quelqu'un, tu dois savoir que tu es composé en trois grandes parties. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Ton corps, ce que nous sommes en train de voir là, représente la partie que nous voyons beaucoup. le corps de l'homme. Maintenant, dans le corps de l'homme, il y a l'âme. Dans le corps de l'homme, il y a l'esprit. L'esprit est le centre de ta vie. Et à partir de l'esprit, qui est là où il y a le centre de ta vie, c'est là où quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as ta guérison. Tu as ton salut, tu as ton salut divine. La lumière entre dans ton esprit. Maintenant, cette lumière qui entre dans ton esprit, c'est une lumière qui doit trouver sa place dans son âme. C'est une lumière, la lumière qui est dans mon esprit, doit arriver aussi dans mes mains, doit sortir dans mes mains, cette lumière. Alors, deux fois, nous sommes en sauvé. Mais nous n'arrivons pas à faire arriver cette lumière de Dieu qui est dans nos esprits, dans nos mains. Et pour que les, la lumière de Dieu sort de l'esprit, traverse l'âme et pour arriver dans ton corps et sortir autour de toi, c'est là où on nous parle dans le livre des Romains. On nous dit que la créature attend ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Alors, c'est avec ça que j'ai dit à quelqu'un qu'il y a un travail de, à faire dans l'âme. Il y a un travail à faire dans l'âme. Quand on parle de l'âme, je répète encore, quand on te parle de l'âme, on te parle de ta pensée. On te parle de tes sentiments. On te parle de tes décisions. Tu, la façon dont tu penses. Un une, une, une exemple qu'on peut tous citer et euh, tous... Avoir déjà entendu quelque part. Ou tu vois quelqu'un te dit qu'il y a personne qui m'aime dans ma famille. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Ou tu vois quelqu'un te dit que non, dans ma famille, on ne m'aime pas. Dans ma famille, il n'y a personne qui m'aime. Oui, pour toi ça peut être étrange. Tu peux te trouver, mais comment ça? Comment... donc tu, tu peux ne pas comprendre ce qui se passe. Mais il y a des gens qui ont pris les sentiments là de dire qu'il n'y a personne qui m'aime dans ma famille et après il commence quand il, il était enfant il disait' oh, il était elle était enfant il commence à dire que oh il y a personne qui m'aime dans ma famille la, la même personne quand euh, elle commence à partir à l'école commence à dire que oh il y a personne qui m'aime dans ma classe et après il commence à dire que oh y a personne qui m'aime à, à mon école et puis, la même personne, quand on euh, arrive à l'université, elle commence à dire que, oh, à notre université, il y a personne qui m'aime. Et la personne commence à travailler, commence à dire que, oh, dans ma compagnie, il y a personne qui m'aime. Au travail, quand je pars là-bas, il y a personne qui m'aime. Et la même personne va te dire que mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas. Alors, c'est un sentiment qu'une personne a voyagé avec tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Parce que ça commençait quand la personne était petite et arrivait même dans le mariage. Et ce sont des sentiments qui viennent de l'âme. Et si ce n'est pas contrôlé, ça produit des divorces. Si ce n'est pas contrôlé, ça produit... Mais là, ça devient quoi Ça devient un ennemi en toi. Un ennemi. C'est une pensée qui te dit que personne ne t'aime. Et tu sens ça aussi Personne n'est même Tu sens que non, moi, personne n'est même Et après, parce que tu sens que personne n'est même Tu prends tes décisions Basées sur ça Alors, je dis à quelqu'un que c'est sérieux C'est vraiment sérieux C'est vraiment sérieux C'est sérieux, je vous dis, mes frères et soeurs C'est sérieux Alors, parce que si tu comprends ça tu vas voir que oui, la prière devient vraie. Je remets encore l'écriture. Je remets l'écriture et on va regarder le, notre deuxième écriture et c'est avec ça qu'on va prier. Nous sommes en train de voir ces choses pour prier ensemble. Tu es en train de prier pour ton âme. Tu es en train de prier pour ton âme. Tu es en train de prier pour la... Je remets l'écriture. Notre écriture, c'est le prophète David qui est en train de prier. C'est David, ça, le psaume 142, c'est le psaume, je devais vérifier ça aujourd'hui pour savoir qui a écrit ce psaume. C'est le psaume de David, 142, 7. Il dit que, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme. Oui, David, David, David était roi. Il était roi en Israël. Il était roi et roi en Israël. Il était sur le trône d'Israël. Mais le roi qui était en Israël, trône en Israël, à cause des sentiments dans son âme, un combat terrible a commencé dans sa famille. À cause des sentiments dans son âme, à cause des décisions de son âme, pas les décisions de son esprit. Pas des décisions de son esprit. Non, non, non, non. Pas les décisions de son esprit, mais les décisions de son âme. Oh, son esprit. Tu ne, tu ne peux pas jouer avec David dans son esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas t'amuser avec David quand il est en train d'utiliser l'esprit que Dieu a mis sur lui. Tu ne peux pas jouer avec lui. Tu ne peux pas jouer avec David. David n'a pas besoin de réfléchir beaucoup pour te couper la tête. Il n'a pas besoin. David, imaginez-vous que le petit là est parti tuer Goliath. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin, même quand il était vieux, il n'avait pas besoin de réfléchir beaucoup pour te couper la tête. Quand David était roi en Israël, en utilisant l'esprit, l'onction que Dieu avait mis sur lui, tous les pays qui étaient autour d'Israël, ils étaient en train de payer les taxes à David. Pourquoi? Il a utilisé l'esprit. Mais c'est lui qui a utilisé l'esprit. Mais quand il s'est déposé dans l'âme, quand il est entré dans l'âme, il a vu une femme en train de se laver son âme. Ce n'était pas le Saint-Esprit que Dieu avait mis sur lui. Non, c'est le sentiment de l'âme. Décision de l'âme. La prison de son âme a dit, oh, cette femme est le bel. Je vais je me jeter sur elle. Vous êtes allez de suivre. Ce n'est pas l'esprit de David qui a, qui a vu... Euh, qui a vu Bercheba, Ce n'est pas l'esprit de David Qui a pris la femme d'autrui Pour aller faire les histoires avec elle Ce n'était pas l'esprit de David Parce que, que tu as déjà l'esprit prendre une femme L'esprit ne sait même pas quoi faire avec une femme Mais c'est le corps Poussé par les sentiments Les sentiments qui sont dans l'âme Et quand ces sentiments Le sentiment tu, oui, oui Les sentiments Quand les sentiments ne sont pas contrôlés ça dépasse la puissance de l'océan. Quand les sentiments ne sont pas contrôlés, ça coule comme une rivière rapide. Et cela a provoqué la mort dans sa maison. Cela a provoqué la mort parmi ses enfants. Cela a provoqué la folie dans sa maison. C'était dans l'âme. Vous êtes en train de suivre mes frères et sœurs. C'est pourquoi c'est sérieux. Alors, ces choses-là, voilà ce qu'il fait. Maintenant, quand ton âme, quand ton âme se retrouve dans les situations-là, c'est là où la prière dit que, mon Dieu, mon Dieu, tire mon âme de sa prison. Toi-même, tu connais, tu dois connaître hein, quelle prison retient ton âme. Quelle prison retient ton âme. Tu dois savoir quelle est la prison. C'est là où je, au, au commencement, je disais à quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un, quel est le sentiment de ta vie? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Comme, oui, nous, comme enfants de Dieu, nous sommes encouragés à être dans la joie du Saint-Esprit. Nous sommes poussés par le Saint-Esprit pour que la joie du Saint-Esprit puisse être en nous. Maintenant, comment est-ce que tu es en train de te sentir? Tu dois te demander, oh oui, deux fois nous allons à l'église. Moi aussi je parle à l'église. Deux fois nous allons à l'église, tu vois quelqu'un qui parle à l'église, qui chante Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Deux que la personne rentre à la maison. Tous les Alléluia terminent. Tous les Alléluia, Alléluia de l'église terminent. Et... Maintenant, l'âme, le sentiment dans l'âme remonte encore. La, la personne était en train de chanter à l'église Alléluia et rentre à la maison et dit, Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit à quelqu'un que, que tes pensées sont dans ton âme. Ah, oui, tu peux avoir les pensées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut pousser ses Penser ces révélations sur toi. Le Saint-Esprit va te parler chaque moment. Le Saint-Esprit va te donner des révélations à chaque moment. Mais, si tu ne fais pas attention, tu vas retrouver que c'est ton âme qui te fait réfléchir. C'est ton âme qui te parle. C'est ton âme qui te parle. C'est ton âme qui te parle. Voilà pourquoi la prière de ce soir, même la prière des jours que je veux parler, devient importante cette semaine. Et ces sujets ici, je crois qu'on va continuer avec ça, même au cours de la semaine prochaine aussi. Pourquoi? Nous sommes en train de voir les choses très très importantes. Regardons notre deuxième écriture et avec ça, on va prier. C'est avec cette écriture qu'on va prier, nous sommes en train un peu de voir ces choses, c'est un travail que nous sommes en train de faire ensemble. Et je t'encourage à être sérieux, je t'encourage à partager, je t'encourage à partager ce vidéo par les noms puissants de Jésus, partage ces vidéos avec ton frère, partage ces vidéo avec ta soeur pour que nous sommes tous connectés et voir ce que notre Dieu a pour nous. Regardons ce que la Bible nous dit dans l'histoire de Luc 16-19. Luc 16-19. Regardons ensemble Luc 16-19. On nous dit qu'il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare s'était couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec le miette qui tombait de la table du riche. Le chien même venait lécher ses plaies. Luc 19, Luc 16, 19. Et dès que tu as le temps, je veux que tu puisses lire le reste de l'histoire. Alors, dans, quand tu regardes le, le, le reste de l'histoire ici, on nous dit que les deux sont morts. Le riche homme est mort et le pauvre Lazare est mort aussi. Quand le pauvre Lazare est mort, il s'est retrouvé j'ai dit ça, il s'est retrouvé au paradis Maintenant, quand le pauvre, le pauvre riche est mort Il s'est retrouvé en enfer En train de souffrir Mais vous allez voir que Là où cela m'intéresse beaucoup pour, Avec les sujets qu'on a Notre frère ici, j'ai la maintenant notre frère Parce que quand il est mort, il s'est retrouvé au paradis Parce que c'était notre frère Il s'est retrouvé avec Abraham Ça veut dire qu'il était un chrétien, il croyait Maintenant Lui qui s'est retrouvé avec Dieu Ça veut dire que son esprit était en bon état avec Dieu Mais son âme n'était pas bon. Il y avait la salité Il y a ce qu'on appelle la salité dans l'âme Et la salité de l'âme Quand elle n'est pas bien traitée Elle va sortir dehors et tout le monde va voir ça Une personne peut commencer la folie dans la maison Une personne peut commencer la folie Oh je suis fou dans la maison Je suis fou dans la maison Si vous ne traitez pas la folie pendant que la folie est à quoi dans la maison, et bientôt vous allez voir la personne qui est fou courir dehors, nu, enlever les habits et courir dehors. C'est ça la situation qui arrive dans la vie de notre frère Lazare. Il était sauvé, son esprit était sauvé, mais son âme était blessée au delà et dedans de lui. Son âme était blessée au dedans de lui, ce qui est qu dedans finit par sortir ce qui est dans ton âme ce qui est dans ton âme finit par sortir et se retrouver autour de ton corps ce qui est dans ton âme finit par se manifester voilà les blessures qu'on voit sur son corps je, je t'invite et je t'encourage à lire luc 16 pour voir un peu les autres choses que j'ai citées pour vous dire que luc dans luc 16 que Lazare était avec Abraham quand il est mort. Mais quand il était en vie, il avait les blessures. Et ce sont les blessures. Hein. Ces blessures ici, on nous dit que parce qu'il avait les blessures, euh, à 20, on nous quoi? Un pauvre nommé Lazare s'était tenu couché devant la, le, portail, le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec le biette qui tombait de la table du ruche. Le chien même venait lécher ses plaies. Le chien venait lécher ses plaies. Vous êtes en train de voir mes frères et sœurs. Le chien venait lécher ses plaies. Oh, j'ai dit shalom à ma Tatiana, soit béni, soit béni Tatiana. « Le chien venait lécher ses plaies. » Alors, cette situation est produite par la salité qui était dans l'âme. L'âme était sale. L'âme était sale. L'âme qui était sale. Oh, l'esprit, je dis à quelqu'un, ton esprit, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur le Sauveur, ton esprit est bien avec Dieu. Ton esprit est, est bien avec Dieu. Tu vas partir au ciel. Tu vas pour partir au ciel, tu vas partir au ciel. Tu vas partir au ciel. Dieu t'aime beaucoup. Dieu, Jésus est dans ton esprit. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Quand tu vas mourir, tu vas partir au ciel. Mais là, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu. Dieu est venu avec une grande bénédiction dans ta vie. Il ne veut pas que cette bénédiction reste seulement en esprit. Il veut que la bénédiction entre aussi dans ton corps. Alors, quand les.. Quand, quand, euh, son corps était malade. Parce que la, la maladie de l'âme la maladie de l'âme s'est retrouvée dans son corps aussi. Les, bla, les blessures qui étaient dans l'âme se sont retrouvées aussi dans son corps. Voilà ce qui a apporté le chien. Voilà ce qui a apporté le chien. Voilà, le, le, le, le plaie apporte le chien. Le plaie apporte le mouche. Cette saleté là, cette salité là provoque les chiens. Cette salité là provoque le mouche. Les chiens quand tu lis la Bible sont représentés par le mauvais esprit. Le chien quand tu lis la Bible sont représentés par les sorciers. Le chien, tous ces mouches, les mouches de l'Égypte sont représentés par les démons. Ces choses là si c'était dans la vie de Lazare, c'est parce qu'il y avait la blessure. La blessure là est sortie de, du fond de son âme. Tu ne peux pas être blessé dans ton corps si tu n'es pas blessé dans ton âme. Ce sont les choses qui sont dedans qui sortent, qui sortent et qui se manifestent. Comme je vous, do, je vous ai donné l'exemple d'une personne qui vous dit que depuis que la personne était enfant dans sa famille, dit que oh moi, personne n'est même dans ma famille. La personne va à l'école et commence à dire que, oh, personne n'est même dans ma classe. La personne va à l'université, oh, personne n'est même à l'université. La personne va au travail et dit que oh, personne n'est même au travail. La personne va dans son mariage, commence à dire que oh, ma femme n'est même pas, mon mari n'est même pas, personne n'est même dans la vie. Ces choses là. Ce sont les combats de l'âme Ce sont les prisons de l'âme C'est ce que nous sommes en train de prier ce soir Alors c'est pourquoi je veux que tu sois sérieux dans ta prière Que tu commences à être sérieux dans ta prière ce soir hein, Et tu commences à prier Voilà ce qu'on va faire cette semaine C'est un travail C'est un grand travail qu'on est en train de faire cette semaine Alors si tu fais sérieusement ce travail avec moi Quand on va terminer cette période de prière tu vas vivre une joie que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Quand on va terminer cette période de prière, tu vas être dans une bénédiction que tu n'as jamais vécue dans ta vie. Parce que nous, quand tu enlèves la salité, quand tu enlèves la salité, le chien ne va plus venir. Quand tu enlèves la salité, là, quand tu enlèves la c'est que nous sommes en train d'enlever la salité. Quand tu enlèves la salité, le mouche ne va plus venir. Oui, oui, oui, oui. Deux fois, nous nous mettons à chasser euh, à chasser le mouche. Nous nous mettons à chasser les chiens. Chien, nous te chassons. Pendant que la salité est encore là. Pendant que les blessures sont encore là. Et les chiens vont revenir. Le chien va revenir. C'est pourquoi je veux que tu pries. Là où tu es, je veux que tu commences à prier. Fais-moi voir dans les commentaires que tu es en train de prier avec moi ce soir. Commence à prier à ton Dieu. Oh mon Dieu. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère mon âme. Parle nom puissant de Jésus. Mon Dieu, libère mon âme. « Libère mon âme, libère mon âme. »« Au brenda, chikaraba, au sukaraba, au sabo. »« Dis à ton Dieu, mon Dieu, libère mon âme de sa prison. » libère mon âme de sa prison libère! Quelle est la prison qui est en train de retenir ton âme? Quelle est la prison qui est en train de tenir ton âme? Quelle est la prison qui est en train de troubler ton âme? Quelle est la prison qui est en train de combattre ton âme? Je veux que tu puisses dire à ton Dieu mon Dieu mon Dieu libère mon âme libère mon âme la salité qu'on a mis dans ton âme depuis que tu es un enfant la salité qu'on a passé dans ton âme Depuis que tu, tu étais enfant La salité qu'on a, qu a injectée dans ton âme La salité Oh, il y, a des, il y a des histoires Qui viennent de nos pères Il y a des histoires qui viennent de nos paroles Qui entrent dans nos âmes Ces choses-là, tu vas prier devant ton Dieu aujourd'hui Tu dis, Seigneur, lave mon âme Lave mon âme Tout elle est le parti que tout est les sac à sabot, tout est, les sacs de salité qui se, qui se cache dans ton âme. Que cela la sort de ta vie par le sang de Jésus. Prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Tu dis, mon Dieu, toutes ces salités que j'ai portées dans mon âme depuis que je suis enfant, toutes les salités que j'ai portées dans mon âme, qui sont venues de la famille de mon père, qui sont venues de la famille de ma mère, Oh Seigneur, libère-moi de ces choses. Lave mon âme de toutes les salités, même les salités que moi-même j'ai retenues sans le savoir. J'ai la barbeau. Lave mon âme, mon Dieu. Lave mon âme. Demande à ton Dieu. Sois sérieux dans ta prière. Au oh, Poupa Jishida, sois sérieux. Dis à ton Dieu, Seigneur, enlève toute salité qui est dans mon âme. Toute salité. Quand on parle de ton âme, on parle aussi de ton sang. On parle aussi de ton sang. Dans ton sang. Toute salité qui est dans ton sang. Tu vas dire, oh mon Dieu délivre-moi de, de toutes ces salités dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang, dans mon sang. yes, tout ce qu'on a fait passer dans ton sang, tout ça, bounde, chikarabonde, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Dis mon Dieu, visite mon intérieur avec ton sang, visite mon intérieur avec ton sang. Toi qui vois les ténèbres, il y a quelqu'un qui veut garder ce soir. Quand tu fermes tes yeux, tu vois les ténèbres, un ténèbre trop grand. Tu vois un ténèbre trop grand. Prie avec moi. Sois sérieux dans ta prière. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Sois sérieux. Parce qu'il y a des salités. Quand tu les gardes en toi, quand tu n'as pas visité ces choses, ça commence à troubler ta vie. Ça trouble ta vie. Ça produit même des ténèbres dans ta vie. Ça produit des cauchemars. Parce qu'ils sont des salités qui sont dans ton âme. Tu vas dire, mon Dieu, il y a des. Bon sheka, lave-moi, lave-moi, lave-moi, lave mon âme. Lave mon âme. Lave tout ce qu'on a mis dans mon âme. Il y a des choses qui passent, qui entrent dans nos âmes, qui viennent de nos parents.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 il y a des choses qui entrent dans nos âmes, qui viennent de nos amis, des, des nourritures qu'on a mangées, des relations qu'on a eues. Oh oui, tu as couché avec une fille, tu as couché avec un homme. Il y a des salités, il y a des salités qui entrent, qui entrent par ces canaux là C'est pourquoi tu continues à prier, continue à prier. Sois sérieux dans ta prière. Dis à ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, lave moi, lave mon âme, lave mon âme. Ton esprit est déjà libéré maintenant utilise la puissance que dieu a mis dans ton esprit utilise l'onction que dieu a mis dans ton esprit pour laver ton âme ce soir. Utilise la puissance que Dieu a mis dans ton esprit pour laver ton âme. Prie devant ton Dieu. Dis à ton Dieu, oh mon Dieu, lave mon âme. Oh mon Dieu, lave mon âme. Lave mon âme par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, oh mon Dieu, lave mon âme, lave mon âme, lave mon âme, par le nom puissant de Jésus, yato brenda baroboso, lave moi, lave moi, il y a des zones ombre dans ton âme, il y a des zones ombre en toi. Des endroits que toi-même, tu ne veux plus jamais visiter. Bien que c'est en toi, tu ne veux plus jamais visiter. Parce que c'est trop sombre et ça te fait peur. Mais c'est vraiment en toi. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander par ton son. Par ton son. Les ombres qui sont sombres. Les zones qui sont sombres à moi. Là où moi-même, je ne peux pas visiter. Toutes ces zones-là. Aujourd'hui, visite ça avec ton sang. Visite ça avec ton sang. Visite ça avec ton sang. J'ai dit à quelqu'un, le sang de Jésus a la puissance de délivrer toute ta vie. Le Jésus est mort pour toi à la croix. Il a versé les sang pour toi. Dans ton esprit, il y a les sangs de Jésus. Tu es en train de récabon de chatata. Dans ta prière, tu es en train de prendre les sangs que Jésus a versé en toi. Tu es pour toi, pour, tu es en train de les propager dans ton âme. Tu es en train de les déclarer dans ton âme. Il ne doit pas avoir des zones ombres dans ton âme. Ce sont ces ombres-là. Quand tu dors, ça commence à t'attaquer comme un, des cauchemars. Tu pries, ouvre ta bouche, prie avec moi. Déclare ce soir les zones ombres, les zones sombres dans mon âme. Je les lave avec le son de Jésus. Je suis en train d'envoyer les zones de Jésus dans tous ces, dans toutes ces zones ombre, ces zones sombres de mon âme, recevez le son de Jésus, recevez le son de Jésus, toi ombre noire, toi ombre zone sombre, qui dérange ma vie reçois le sang de jésus reçois les sons de jésus reçois les sons de jésus reçoit papa papa papa pa par le nom puissant de Jésus, je direi le reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus, reçois le sang de Jésus. Reçois le sang de Jésus. Reçois ouvre ta bouche quand tu dois prier. Sois serré dans ta prière. Je te dis mon frère et ma sœur, le sang de Jésus a le pouvoir de délivrer toute ta vie. Le sang, yes, yes, quelqu'un, c'est ta prière. Tu vas faire ça pour tes enfants. C'est ta prière. Tu vas faire ça pour ton mari. C'est ta prière. Tu vas faire ça pour enfants c'est ta prière tu vas faire ça pour ta femme tu vas dire oh mon seigneur lave l'âme de ma famille lave l'âme que qu'est-ce peut-être et que le sang de jésus entre dans l'âme de mes frères et soeurs là où ya sauter là bas là où il ya des sentiments compliqués qui dérangent mon frère là où il y a des sentiments compliqués qui dérangent ma soeur mon dieu mon roi mon dieu mon roi je t'invoque, yes, yes, yes. par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, lave, lave, lave, lave, yes, tous les âmes dans ma famille, tous les âmes dans ma famille, par les nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, je vous dis une chose. Vous savez, beaucoup de gens, ils sont contents de dire que ah, moi, je suis déjà chrétien. Quelle que soit la vie que je vis, je suis déjà chrétien, je suis juste parti au ciel. L'histoire termine, alléluia, je suis au ciel. Et quand je serai au ciel, je vais regarder les gens qui sont en enfer. Je vais dire que vous êtes en enfer, moi je suis au ciel. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'histoire. Voilà c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, que nous sommes en train de voir. Il est parti au ciel. Mais quand lui est parti au ciel, vous allez voir le riche dire à Abraham, père Abraham envoie Lazare parce que j'ai cinq frères j'ai cinq frères dans ma maison ils n'ont jamais entendu le Vongile. j'ai cinq frères envoie Lazare pour qu'il passe les dire la parole de Dieu mais pourquoi est-ce que Lazare pendant quand, quand il était dans le monde il n'a pas prêché la parole à, à l'homme qui était riche pourquoi est-ce qu'il n'a pas prêché la parole à ses frères alors si tu ne te tiens pas debout dans la prière, si tu ne libères pas ton âme, afin que tu puisses servir, je remets l'écriture, je remets l'écriture, il y a une, il y a une raison. Regardons ensemble cette raison. Pourquoi la guérison? Il dit que, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Vous êtes en devoir? D'abord, il veut que Dieu puisse les libérer, afin qu'il célèbre le nom de Dieu. Quand tu célèbres le nom de Dieu, il y a les gens qui te voient. Il y a des célébrations et les célébrons. Regardons ce qu'il dit. Les justes viendront m'entourer. Pourquoi? Les justes vont venir l'entourer parce qu'il est en train de célébrer le nom de Dieu. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dieu veut faire du bien à ton âme pour que les gens puissent voir. C'est l'évangélisation. Dieu veut te bénir. Bénir ton âme. afin que cela soit un témoignage. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Voilà ce que j'ai dit à quelqu'un ce soir. C'est un prière. Ne, ne sois pas content de dire Oh, je vais seulement partir au ciel. J'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Je vais dormir. Même si je suis de souffrir. Mais quand j'irai au ciel, je serai content. Non, non, non, non, non, non. Tu vas partir au ciel. Et tu vas voir que tu pouvais partir au ciel avec mille personnes. Le mille personnes que tu devais partir au ciel avec, tu le vois tous, tous les mille personnes partir en enfer. Et, et quand tu vas voir que seulement, il fallait seulement que tu demandes à ton Dieu, oh mon Dieu, libère mon âme. Et tu allais vivre une vie de miracle. Tu allais être un vainqueur. Tu être les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les gens à l'église, parce qu'ils ont, tu n'as pas prêché, tu n'es pas pas dit, oh, venez avec moi à l'église, non, non, non, parce qu'ils regardent ta vie, ils voient qu'il y a une lumière dans ta vie, ils, ils regardent ta vie, ils voient qu'il y a une gloire dans ta vie, ils viennent de dire que, oh, qu'est-ce, qui est le Dieu que tu es en train de servir? Nous aussi, on veut te suivre. C'est comme ça que beaucoup de gens suivent les gens à l'église. Parce qu'ils voient, oh mon Dieu, ils voient les tes frères et soeurs de ta famille, ils voient la gloire de Dieu sur toi. Et ils disent que non, on veut te suivre. Ta famille, ta femme voit la gloire de Dieu sur toi. Ton mari voit la gloire de Dieu sur toi. dit que non, moi je vais servir le Dieu que mon mari est en train de servir. Pourquoi? Parce que maintenant, tu l'esprit, la gloire est sortie de ton esprit et la gloire se manifeste dans ton âme et dans ton corps. C'est pourquoi je veux que tu pries encore. Je veux que tu pries encore. Sois sérieux dans ta prière. Dis, mon Dieu, lave mon âme. Lave mon âme. Les objets sales, les objets de la salité. Ne te sens pas condamné. Ne te sens pas condamné. Quand on parle des objets sales. Parce qu'il y a des choses sales qui se cachent dans nos âmes. Qu'on nous a donné par la nourriture. Par la nourriture. La nourriture sale qui est entré pour salir nos âmes. Il y a des choses sales qui entrent dans nos, dans nos âmes par les, la, les environnements là où on est. Tu envoies ton enfant calme à l'école. L'enfant part à l'école et tous les camarades de ton enfant commencent à lui dire que oh, toi tu n'es pas intelligent. Comme on commence à l'abuser à l'école. Toutes ces histoires-là, ce n'est pas la faute, mais c'est parce qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui est en train d'attaquer les âmes des gens. Alors alors ne t'es pas condamné en disant que, oh, il y a la salité à mon nom. L'ennemi a commencé à attaquer ta vie avant ta naissance. Tous les attaques contre ton père et ta mère étaient les attaques contre toi. Si tu ne le sais pas, je formes ce soir. Si ton père a été attaqué, si ta mère a été attaquée, il y a des attaques. Qui vient sur une mère, La mère se dit même que je veux seulement avorter. Je veux seulement avorter. Je veux seulement avorter. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'attaque contre les bébés. C'est pourquoi je veux que tu pries. Oh mon Dieu. Il y a toutes ces salités qui viennent déranger nos âmes. Viennent des côtés qu'on peut même pas imaginer. Mais toi, tu as le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus là où tu es. Dis à ton Jésus, lave mon âme, lave mon âme, oh Jésus, lave mon âme. Oh, Jésus, lave mon âme. Par, les, ça, ça, ça, ça, par le son, par le son, par le son. Avec le son, avec le son de Jésus. Mon Dieu, lave mon âme. Nous avons sept minutes. Six minutes de prière. Commence à dire, sois sérieux dans ta prière. Le Seigneur, c'est une prière de travail. C'est un travail qui se fait uh, dans la profondeur de ton âme. À la brône des oh, oh, oh, je dis à quelqu'un, oui, ça peut faire mal. Pendant que tu es en train de The cat il y a des mémoires qui dérangent ta tête il y a des mémoires qui dérangent pendant cette prédication il y a des mémoires qui sont en train de sauter pour te frayer il y a des condamnations il y a des, des histoires des réjections qui sont en train encore de te faire mal pendant que tu écoutes n'aie pas peur n'aie pas peur l'ennemi c'est quand il est attaqué l'ennemi c'est quand il est attaqué et il commence à faire des grimaces toi n'aie pas peur continue à prier avec moi prie avec moi au nom de jésus commence à prier même à ce moment oh dieu lave ma mémoire avec les sang de jésus oh mon dieu il y a quelqu'un qui a des prier avec moi montre moi dans les commentaires que tu es encore debout que tu es en train encore de prier montre moi dans les commentaires hein? par le nom puissant de jésus Dis à ton dieu mon dieu lave ma mémoire par le sang de Jésus. Lave ma mémoire. Non, on n'est pas en train de dire Dieu, Dieu, je vais oublier. Je vais oublier toutes, toutes mes défaites. Oh Dieu, je vais oublier toute le fois où on m'a abusé. Non, non, c'est pas la prière. La prière est Seigneur, lave. Lave ma mémoire. Quand Dieu lave ta mémoire avec le sang de Jésus, toutes les mémoires douloureuses ne pourront plus te faire du peine. Tu vois tes souvenirs de ça, et tu vas commencer à rire, parce que le Seigneur t'aura élevé, t'aura fait sortir du trou, parce que le Seigneur t'aura béni. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi ce soir. Dis à ton Dieu, « Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sang de Jésus. » Mon Seigneur, lave ma mémoire par le sang de Jésus. « Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sang de Jésus. » Oh mon Dieu, lave ma mémoire par les saints de Jésus, prie avec moi mon frère, prie avec moi ma sœur, dis à ton Seigneur, lave ma mémoire, oh mon Dieu, lave ma mémoire, oh mon Seigneur, lave ma mémoire, dis à ton Dieu, demande à ton Dieu de laver ta mémoire de tous les mauvais paroles qu'on t'a dit demande à ton dieu de laver ta mémoire de tout les mauvais paroles qu'on t'a dit tous les mauvais paroles qu'on t'a envoyé tu vas dire à ton dieu oh mon dieu oh mon dieu lave lave lave par le nom puissant de jésus mon seigneur mon seigneur mon seigneur, mon seigneur Lave ma mémoire par le nom de Jésus. Lave ma mémoire par le nom de Jésus. Lave ma mémoire par le nom de Jésus. Tu es en train de faire ces de prières puissantes. Tu es en train de faire de Prière puissantes qui vont bouleverser tes ennemis. Nous sommes en train de chasser, de chasser et d'enlever la salité. Quand il n'y a pas la salité, le chien ne pourront plus venir. Quand il n'y aura pas la salité, le mouche ne pourront plus venir. Par le nom de Jésus, tu vas dire mon Seigneur, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire par les seins de Jésus. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Lave, yes, là où il y a eu de trous de mémoire. Là où il y a eu de mémoires qui ont versé ton sang. Là où il y a des mémoires douloureuses. Tu ne peux pas pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Tu ne peux plus t'aimer. Tu veux même plus te rappeler de ces choses-là. Mais prie avec moi. Ce sont des salités. Que le nomi t'a envoyé pour détruire ta vie, détruire ta destinée. Mais toi, tu pries ce soir avec moi. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sang de Jésus lave ma mémoire par le sang de Jésus tous ces mémoires douloureux que je porte dans mon cœur tous ces mémoires douloureuses que je porte dans mon âme je prie à ce soir ô oh mon dieu ô oh mon roi lave moi Lave-moi par les sangs de Jésus. Lave-moi par les sangs de Jésus. Je prie, mon Seigneur. Je prie à toi, mon Dieu. Prie, prie, prie, prie. Continue dans ta prière. Continue dans ta prière. Le Seigneur veut te laver, laver ta mémoire. Le Seigneur veut laver ta mémoire. Nous avons deux minutes. Une minute et je veux prier pour toi. Yes, continue à prier. Tu es en train de une prière, cette prière c'est la prière qui va changer toute ta vie parce que quand tu as ton âme libérée, personne ne pourra plus jamais te faire peur personne ne pourra plus jamais te rejeter personne ne pourra plus jamais te condamner personne ne pourra plus jamais t'accuser personne ne pourra plus jamais t'ensorceler. toutes ces choses dont je viens de citer ça, c'est ça des choses qui sont basées sur l'âme. C'est pourquoi tu pries avec moi ce soir. Tu dis, mon Dieu, lave mon âme par le sang de Jésus. Lave mon âme par le sang de Jésus. Lave ma mémoire par le sang de Jésus. Lave ma mémoire par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, par le, nom, par le nom de Jésus. Yes, il y a une puissance qui est libérée en ces lieux la même façon que la puissance est libérée en ce lieu je suis dans la foi qu'elle est libérée dans ta maison là où tu es je suis en train de sentir la puissance je suis en train de sentir la puissance de Dieu en ce lieu et quand toujours c'est toujours comme ça ça veut dire que le seigneur a libéré une dans la maison de quelqu'un quelqu'un qui prie avec moi sérieusement ce soir ton âme est en train d'être touchée en ce moment quelqu'un qui priait sérieusement avec moi ce soir je te dis que ton âme est touchée ce soir par le seigneur jésus bonsoir ma soeur intonis soit béni par le nom puissant de jésus yes par le nom puissant de jésus Oranda, au brindé Prenez pour Indaba. Je déclare à la vue de quelqu'un que cette semaine, le chêne qu'on a mis dans ton âme vont être brisé par le nom puissant de Jésus. Le mauvais serpent qui se cache au fond de ton âme vont brûler cette semaine par le nom puissant de Jésus. Le mauvais sentiment. Tu gouverné ta vie depuis ta naissance jusqu'à présent. Cela va brûler par les noms puissants de Jésus. Je suis en train de condamner toute la salité qu'on a envoyée sur toi. Je condamne la salité qu'on a forcée dans ton âme. Je condamne cette salité à brûler par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, toute cette salité qu'on a poussé dans toi, qu'on t'a fait manger, toute salité qu'on t'a fait manger. Il y a des gens qui ont mangé la salité au milieu de la nuit il y a des gens à qui on a mis la salité dans ta nourriture pour ensorceler ta vie pour emprisonner ton âme Ce soit par l'option de jésus je déclare un feu sur cette salité je déclare un feu sur cette salité je déclare un sur toutes ces salités dans ton âme, il y a quelqu'un qui veut que je prie, y a il y a-t-il quelqu'un qui veut que je prie pour elle ce soir, y a il y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir une prière prophétique, je dis à quelqu'un ce soir, une paix dans ton âme, une paix dans ton âme, toute arme qu'on a forgée contre toi pour faire du mal, au-dedans de toi, je déclare, vain et sans effet, vain et sans effet par le nom puissant de Jésus, vain et sans effet par le nom puissant de Jésus, vain et sans effet par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Reçois le feu de Dieu dans ton âme, reçois le feu de Dieu dans ton âme, reçois, yes, par le nom puissant de Puissant de Jésus, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, reçois le feu de Dieu dans ton âme. Par le nom puissant de Jésus, ma sœur Tatiana, reçois le feu de Dieu dans ton âme. Oh, on nom puissant de Dieu, oh, on a puissant de Jésus, ma sœur Alphonsina. Reçois le feu de Dieu dans ton âme, au nom puissant de Jésus. Ma sœur Intinis, reçois le feu de Dieu dans ton âme, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Dieu, au nom de Jésus, mon frère Casmira. reçois le feu de Jésus dans ton âme, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, mon frère Jacques reçois le feu puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus par le nom soeur aziza reçois le feu puissant de Jésus dans ton âme reçois le feu reçois le feu reçois le feu reçois le feu dans ton âme au oh, nom puissant de Jésus mon frère Dieu Simba reçois le feu de Dieu dans ton âme, au nom puissant de Jésus. Oh, Network Voice of Congo, reçois le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, qui chasse recevez le feu, recevez le feu, au nom puissant de Jésus, ma soeur Bibi, reçois le feu de Dieu dans ton âme, au nom puissant de Jésus, tous nos frères et sœurs qui nous regardent sur Youtube et dans tous nos autres un network là où on peut, je peux pas revoir les commentaires ce soir. Recevez le feu de Dieu. Que le feu de Dieu s'allume dans vos ventres. Que le feu de Dieu, Dieu s'allume dans ton ventre. Et brûle toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle toute la salité qu'on a Planté dans ton âme pour gouverner ta vie, pour diriger ta vie, pour ensorceller ta vie. Que cela brûle au nom de Jésus. Toute nourriture contaminée que tu as mangée pour ainsi contaminer ton âme. Je commande à brûler ce soir par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que ton feu soit, que, que le feu visite ton âme, que le feu visite ton âme, au nom puissant de Jésus, que le feu visite ton âme, au nom puissant de Jésus, que le feu, le donc puissant de Jésus, puissance, puissance, puissance, je prie pour ton âme, et pendant que je prie pour ton âme, j'envoie cette prière pour ta maison, tous les âmes dans ta maison. Je prie pour tes frères et sœurs. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ta femme. Je prie pour ton mari. Je prie pour ta famille. On a puissant de Jésus, que la délivrance de la famille arrive par le feu de Dieu. Que la délivrance des âmes dans ta famille arrive par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Que la délivrance arrive. Yeah. Qui est dans ta famille. Il puisse avoir des nouveaux chrétiens. Que dans ta famille, il puisse avoir des nouveaux chrétiens par le feu. Par le feu. Par le feu. Oh, On a puissant des Jésus. Oh, On a puissant des Jésus. Oh, On a puissant des Jésus. Nous recevons ton feu, Yahweh. Nous recevons ton feu dans nos âmes. Nous recevons ton feu dans nos âmes pour la brûlure de toutes les garbages, toutes les salités que l'ennemi a cachées, a enfoncées dans nos âmes. Nous recevons ton feu, Yahweh, et nous te disons un grand merci, Papa. Nous te disons un grand merci, Papa. Nous te disons un grand merci, Papa, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous allons nous partager ce soir et demain, je crois, ouais, demain, nous aurons la servante Mama Destinée qui va nous parler. Qui va, elle va nous parler demain à, à partir des 21h l'heure de Londres, 22h l'heure de France, Bruxelles et le pays européen. Elle va nous parler demain et moi je veux revenir vendredi on va continuer avec notre thème vendredi samedi dimanche nous aurons euh, la servante de dieu euh, linda qui va nous parler sur son témoignage je vous invite aussi de mettre ça dans vos rendez-vous samedi et dimanche ce sera la servante linda qui va nous parler sur son grand témoignage c'est un témoignage vraiment à écouter soyez tous bénis par le nom puissant du seigneur soyez tous bénis par le nom puissant du seigneur qui est le dieu qui a commencé cette œuvre en vous les travail a commencé en vous il va l'amener jusqu'à la fin et le grand chose va se produire dans vos vies soyez tous bénis par le nom puissant de jésus soyez tous bénis soyez bénis soyez bénis soyez bénis au oh, nom puissant de jésus amen amen amen amen Bye bye bye bye, bye bye, que le Seigneur vous bénisse.